Bravo, tu as réussi la première épreuve, le passage de la porte. On était justement en train de t'attendre. Le futur n'attend pas. Hein, mais avant, tu peux me rappeler ton prénom déjà Ah ouais, c'est vrai que c'est un joli prénom. Est-ce que tu connais le café des sciences de Traplin C'est un des lieux phares de 2050, il faut absolument que tu ailles voir ça. Et pour ça, tu vas avoir besoin de ceci. Bon, maintenant que tu es équipé, tu choisis une borne, et on se retrouve là-bas. C'est parti Bonjour voyageur. Je vois que vous voyagez avec nous pour la première fois. Bienvenue à Trapélin en 2050. La principale chose à savoir sur cette ville, c'est qu'elle est devenue la ville gastronomique française en 2050. Pour vous, vivant en 2020, ça vous semblera être de la science-fiction. Au cours de votre séjour, n'hésitez pas à faire des découvertes gustatives. Personnellement, je vous conseille le filet de viande synthétique et sa sauce de méduse d'élevage. Profitez bien de Trappelin. Alors en même temps, les voyages temporels au début, c'est jamais évident. Hein. Oh, on s'y habitue vite quand même. Ouais, ouais, non. Oula. Ça va Bah ben non, mais t'es tout blanc. Hein. Non, mais il, il a pas dû supporter la synchro. Ouais, je crois. Tu, tu devrais ouais. manger un peu, ça ira mieux après. Ouais, je, je sais, les ténèbres grillés, c'est vraiment pas le truc le plus fun pour les gens de 2020, mais Ouais, mais ça permet de nourrir toute l'humanité mmh. et c'est vachement bon pour la santé. Tiens, tu devrais utiliser ton bracelet pour scanner ta nourriture. Ah ouais, mais j'adore ce mode. C'est le scanner alimentaire. Il est capable de déterminer la composition de ta nourriture. Il est rempli de capteurs qui utilisent différentes informations physiques pour déterminer quelle est la composition exacte de ton plat. Et en plus, ça a été inventé à notre époque. Bon, par contre, en 2020, c'est plutôt rudimentaire. C'est uniquement basé sur la spectrométrie. Mais qu'est-ce que tu fais Attends. Ah, attends. J'étais sûr que ça allait marcher. La affiche-moi le schéma de la spectro, s'il te plaît. Ouais, c'est pratique, quand même. Oui. À notre époque, le principe, c'est que la machine envoie des rayons infrarouges sur la nourriture. En arrivant sur la surface de l'aliment, certaines longueurs d'onde sont absorbées et d'autres réfléchies. Ces dernières sont captées par le scanner, qui analyse et détermine, en fonction de la longueur d'onde, la proportion de certains composants. Par exemple, s'il détecte un taux d'absorption des longueurs d'onde entre 1200 et 2400 nanomètres, il est capable de déterminer la quantité de graisse dans l'aliment. En 2020, on est seulement capable de déterminer la présence de graisse ou de sucre et le taux d'humidité. Et surtout, ce sont des appareils qui coûtent un bras. Merci la vie. Reste dans le coin, on va encore avoir besoin de toi. Et comme ça, tu peux vérifier tous tes aliments. Ouais, après, euh, les ténébrions grillés, même pas... Ouais, il s'est pas foulé le robot cuisinier. Non. Ah oui Parce qu'au Café des sciences, c'est un robot qui fait tous les plats. Ouais, c'est quand même super pratique. Ça a un peu commencé dans les années 2010. Une entreprise avait conçu un robot avec deux bras contenant plein de capteurs et capable d'exécuter les gestes d'un humain en train de cuisiner. En fait, ils ont appris au robot à faire les gestes en faisant de la capture des mouvements d'un chef cuisinier. Un peu comme au cinéma pour animer des personnages en image de synthèse. Après, il ne reste plus qu'à programmer les recettes avec une succession de gestes. Bon, par contre, il faut mettre tous les ingrédients à proximité du robot et aux bons endroits pour que ça fonctionne. Ici, au Café des sciences, le robot cuisinier fait les commandes, reçoit les livraisons et il fait même le service. Ah, c'est tombé sur toi aujourd'hui Ouais, même en 2050, c'est pas encore tout à fait au point. Mais bon, les robots cuisiniers, c'est surtout pour le folklore. Ça ne remplacera jamais les imprimantes 3D alimentaires. Une grande invention, ça en 2050, tout le monde a ça chez lui. Avec son bracelet, on fait sa commande d'un 1024 cricket burger et hop, le plat est imprimé, il n'y a plus qu'à le manger. À notre époque, on est quand même bien loin du compte. C'est une simple imprimante 3D avec un aliment fluide. On place un réservoir sur la machine, on crée une forme sur ordinateur et la pointe de l'imprimante effectue les mouvements pour la reproduire. Mais impossible de faire un plat un peu complexe comme ce qu'on est capable de faire en 2050. C'était déjà pas mal le chocolat imprimé en 3D. En plus, bah, c'est meilleur quand c'est beau. Ça va pas? Ah oui, bah vas-y, hein, ça va pas changer en 2050, nous on ne bouge pas. Et ça se fait ressentir de plus en plus en 2020. Et ça va ça va grandir cette demande. Imaginons. Projetons-nous en 2050. Pouvez-vous dresser le futur portrait de l'alimentation informatisée Alors, euh, le, le portrait idéal... Bon, la restauration, on, on a des chefs, euh, c'est un très vieux métier. Il y a deux générations de, de chefs, je dirais. Il y a vraiment l'ancienne génération où, quand on leur parle d'informatique, ils ont très peur, euh, ils n'aiment pas ça, euh, c'est le papier, le stylo. Euh, et euh, voilà, ils sont, ils sont très bien avec ça. Et puis, il y a cette nouvelle génération euh, de, de chefs qu'on qu voit sur euh, euh, les émissions télé, euh, qui nous font aimer la cuisine, qui nous donnent envie, nous, à titre personnel, de, de, de cuisiner, euh, qui réinventent la cuisine, euh, qui... Euh, qui euh, qui s'amusent à, à mixer aussi les différentes cultures euh, et les différents types de cuisine. Et eux, c'est une génération qui, euh, qui, qui, qui est la génération Y hein, pour, pour, pour beaucoup, euh, qui sont beaucoup plus connectés, euh, voilà, ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc euh, euh, c'est plus facile avec, pour, pour eux de, de se mettre dans, dans l'informatique et donc de digitaliser leur, leur, leur, leur, leur, leur quotidien. Ok, donc ce que je disais, tout ce qui est gestion, ressources humaines, euh, la réservation, la communication, le marketing, voilà, ils connaissent l'impact que ça a euh, sur, sur, leur, sur leur entreprise, de, de digitaliser tout, tout, tout, tout, tout ça. Voilà. Euh, pour répondre à la question du coup en 2050, c'est quoi euh, le portrait d'un restaurant avec l'informatique je pense qu'on ne peut pas y échapper. Euh, C'est à un moment donné, si on n'est on pas, pas connecté, on est sur la touche, honnêtement. Euh, si aujourd'hui, on n'est pas sur Instagram, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, euh, là je parle de la communication, euh, on, va pas, on va passer à côté de beaucoup de clients. Euh, si on bout de TripAdvisor, si on bout de Google. Bon, ben, on est mal référencé, on, on va se laisser échapper euh, tout le passage qui passe par Toulouse ou n'importe quelle ville et qui ne va pas voir euh, le restaurant en question. Euh, concernant tout ce qui est back-office, donc la gestion, l'approvisionnement, euh, ça va être un gain de temps énorme, autant sur euh, euh, bah, la rentabilité du restaurant, okay savoir où tout de suite euh, euh, ma rentabilité pourquoi je ne tire pas un bon bénéfice voilà savoir où on perd de l'argent où on peut en gagner euh, voilà et tout ça c'est grâce à des outils informatiques qui va qui vont calculer rapidement euh, le euh, tout, tout, tout, tout tout enfin tout ce qu'il faut calculer quoi tu as avant euh, ce qui fait toujours d'ailleurs un contrôleur de gestion un comptable euh, mais bon euh, un ordinateur va faire ça plus rapidement. Si je comprends bien ce que vous m'expliquez, c'est que tous les restaurants seront équipés d'un tableau-bord de permettant de piloter leur activité. Exactement. Donc il y a beaucoup de logiciels qui existent sur ça, pour tout, même pour les normes hygiènes. Donc, dans la restauration, on a ce qu'on appelle les normes HSCCP, qui sont les normes d'hygiène que doivent respecter un restaurateur il euh, y a beaucoup de logiciels qui... Donc c'est très contraignant, c'est très administratif, c'est beaucoup de paperasse à remplir tous les jours pour vérifier que tout a été bien contrôlé et que, et que tout est respecté. Euh, mais il euh, y a des logiciels maintenant qui permettent euh, de faciliter aussi toutes ces démarches administratives et que ça soit moins euh, lourd à apporter pour un restaurateur. Merci beaucoup Marc Lamy d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Tout de suite, la météo des plages présentée par Simon Rondeau. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec le professeur Chen pour parler du métier de naturaliste. Ça va mieux Ok. On est en train de discuter avec Tom de la manière dont la technologie a permis d'éviter la surexploitation des écosystèmes. Ouais, et d'ailleurs, ça a super bien marché dans le cas de la surpêche. Au XXe siècle, on a commencé à utiliser la technologie pour surveiller la surexploitation des ressources océaniques. À l'origine, il y avait deux méthodes de surveillance, les satellites et les drones. Ils se servaient des balises GPS des bateaux pour repérer leur position et déterminer s'ils avaient l'autorisation d'être là ou pas. Mais à la fin des années 2010, un chercheur français et son équipe ont eu une idée assez étrange pour l'époque, utiliser des oiseaux pour faire la surveillance. Quand on y réfléchit, c'est pas bête, ils survolent l'océan à longueur de temps et se rapprochent des bateaux de pêche pour avoir un repas facile. Ils ont équipé une grosse centaine d'albatros, de très grands oiseaux marins, d'une balise GPS et d'un détecteur d'ondes radio. Sur le premier test qu'ils ont fait, ils ont détecté 30% de bateaux faisant de la pêche illégale. Et le plus drôle en 2050, c'est qu'il n'y a plus que les oiseaux qui font le boulot. Ouais, et c'est vrai qu'ils ont un taux de réussite bien supérieur à la technologie. C'est franchement un joli succès cette affaire. Alors, pour le coup, les satellites sont plutôt utilisés pour la collecte de données agricoles maintenant. Euh, il me semble que les agriculteurs s'en servent pour gérer leurs parcelles, mais... Euh, attends, attends, ouais. j'ai vu Eric Sechia, un ah, en ouais. restaurant. Euh, il a l'air de se balader dans le futur comme nous, et visiblement il connaît les bonnes adresses. Mmh. Euh, c'est un chercheur de notre époque qui travaille sur le traitement des données agricoles pour aider les agriculteurs. Enfin, ah. je vais lui demander. Super. Bonjour Eric, c'est une très bonne chose que vous soyez ici, on était justement en train de discuter de votre sujet de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors ça a commencé quand je suis arrivé sur Toulouse au Centre d'études spatiales de la biosphère, il y a un temps donc. Et à l'époque je travaillais sur les questions changement climatique, agriculture... Euh, réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre et comme euh, ce laboratoire il est dédié à l'utilisation des images satellites euh, très rapidement euh, mes travaux de recherche ont, ont profité, ont utilisé, son se sont servis de ce, ce genre de données euh, là et ça s'est petit à petit combiné avec d'autres jeux de données euh, qui provenaient des agriculteurs les capteurs embarqués sur les machines et, euh, et on a progressivement voilà, connecté ces différents flux d'informations euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces, sur ces questions d'agriculture et de numérique. Ça a l'air extrêmement vaste. Et donc, parmi tout ça, euh, sur quoi avez-vous travaillé et quel est votre domaine de recherche actuel Donc, euh, en fait, moi, mes question de recherche, c'était surtout orienté sur euh, la, la, le stockage de carbone, les bilans carbone en agriculture, euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les stratégies pour euh, être plus efficaces dans la lutte... Euh, contre les changements climatiques, et donc euh, euh, mon travail s'est euh, appuyé surtout sur l'utilisation sur euh, d'images satellites pour arriver à, à, à suivre le développement de la végétation, à contraindre des modèles euh, agronomique, à reproduire ce que voient les satellites de manière à, à estimer de manière plus précise euh, quelle quantité de carbone est captée par la végétation et, et va être ensuite enfouie dans le sol et comment ça va enrichir le sol en matière organique et, euh, et donc euh, ce qui est un levier important de, de lutte contre le réchauffement climatique. Et à partir de là j'ai un peu dévié vers des travaux qui, euh, qui s'orientaient avec l'évolution de la politique agricole commune qui s'appuient sur le suivi des cultures par, par télédétection euh, dans le cadre de la nouvelle politique PAC euh, et, euh, et donc euh, dans ce contexte-là euh en partant des mêmes outils d'observation euh, satellite, on a commencé à travailler, à élaborer de nouveaux indicateurs environnementaux. Euh, il ne s'agissait pas uniquement de vérifier ce que déclaraient les agriculteurs, mais de, de développer aussi des outils qui permettaient de calculer, ben, du coup, les bilans carbone, des indicateurs liés à la biodiversité ou au risque de, de, le, de lessivage des, des nitrates dans le sol qui risque de, de polluer les, les cours d'eau. Ces travaux ont donc été réalisés autour de 2020. Ça fait maintenant quelques temps que vous visitez Traplin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe ici, dans ce futur Alors il y a plusieurs formes d'agriculture, euh, il y a certains agriculteurs qui se sont orientés vers des pratiques euh, type permaculture, euh, sur des très petites surfaces, et donc là... Euh, euh, il y a de la, de la donnée qui peut provenir éventuellement d'outils qu'ils utilisent sur ces, ces exploitations à, à toute petite échelle. Euh, le satellite euh, très haute résolution a permis aussi de, de faire quelques avancées, d'apporter de, de, de, de la donnée qui peut être utile. Euh, mais pour les, euh, la, les parcelles agricoles qui sont un peu plus grandes et qui correspondent plus à l'héritage de, de, de l'agriculture intensive, bien qu'elles se soit réorientées vers des pratiques plus agroécologiques, euh, les données euh, satellites, euh, les flux d'informations provenant des, des machines sont devenus des outils indispensables euh, et très communément euh, utilisés euh, par les agriculteurs euh, et qui peuvent presque, dans certains cas, rester chez eux, sur leur canapé ou à la maison, et, et puis piloter un certain nombre de choses depuis, depuis la maison. Euh, euh, c'est d'autant plus utile que euh, voilà, c'est parfois des, des exploitations de très grande taille, donc les temps de trajet pour aller jusqu'au parcelles sont longs, et, et donc ça, ça leur a été très bénéfique à ce niveau-là. Est-ce coup... que dans ce futur, où visiblement on a su faire progresser les choses dans le bon sens, on a également réussi, avec toutes les données qu'on arrive à récolter, à lutter contre le gaspillage. Oui, parce que, euh, en fait, en ayant des, euh, des, des données, des informations précises à la parcelle en temps réel, des projections climatiques aussi, euh, ou euh, euh, à quelques jours ou semaines, euh, euh, ben, ça permet du coup d'avoir de, des estimations, euh, des, des prévisions de rendement qui sont plus précises, d'avoir une gestion euh, des stocks alimentaires euh, qui est aussi euh, plus fine et donc euh, de, de gérer les flux et réduire les, les gaspillages. Et c'est comme ça que le scanner est capable de te donner l'origine de tes aliments en plus de leur composition. Ouais, et pour terminer la boucle, en 2050 on est même capable d'aller chercher des informations directement depuis ton estomac. Oui, ça a vachement progressé depuis 2020. La nanotechnologie est devenue un domaine prépondérant du secteur alimentaire. En 2050, tu peux avaler des gélules contenant des robots faisant seulement quelques dizaines de nanomètres, donc beaucoup plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. En circulant dans ton corps, ils sont capables de mesurer ton taux de glycémie, de cholestérol. Ils peuvent aussi détecter des maladies, une véritable nourriture technologique. Autour de 2020, on a déjà des nanorobots. Par contre, on ne les trouve que dans les centres de recherche et leurs fonctions sont assez limitées. On est capable de leur faire faire des mouvements simples et leurs capteurs ne collecte que peu d'informations. Ici, en 2050, ça a presque remplacé les médecins. Et ils te donnent même ton taux de compatibilité avec tes matchs sur Twinder. Mais ça, même en 2050, ça reste du bullshit. Ah, euh, bon ben bah, tu dois déjà partir. Est-ce que tu veux qu'on demande un doggy bag pour ton assiette Non, ok. Tu as juste à appuyer sur le bracelet et tu te retrouves en 2020. Attends, attends, attends. Quand t'arrives en 2020 tu vas t'abonner à notre chaîne et tu nous laisses un pouce bleu. Et du coup, tu peux en profiter pour écrire en commentaire ce que tu aurais voulu trouver dans ton assiette de 2050. Salut, Salut. Merci d'avoir voyagé avec nous. Si Trappelin vous a plu, n'hésitez pas à prolonger l'expérience avec quelques œuvres, telles que La fin du monde d'Oxavier Mauméjean sur le site web du Bélial. Je vous suggère aussi ma vision de l'agriculture urbaine dans une nouvelle nommée « Palmal dans mon recueil de nouvelles « L'arithmétique terrible de la misère », Apparaître au Bélial à la rentrée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle fait partie d'un cycle de quatre vidéos créées dans le cadre du projet Les Connecteurs de l'Amstic. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo de Melvac qui précède la nôtre. Sinon, allez la voir. Et après la nôtre, vous devez aller voir celle du Professeur Chen. Et enfin, vous pourrez terminer avec celle du camion curieux. On a eu la chance de tourner au Quai des Savoirs à Toulouse dans de superbes conditions. On tient à remercier toute l'équipe du Quai et particulièrement Mariette, Marina et Laurent. On a été très bien accueillis. Un grand merci également à la Fondation EDF ainsi qu'à l'AMSTI pour le projet et à nos interlocuteurs Benjamin et Didier. Et enfin, merci également à Brusicor pour sa relecture et à Marie de la Boîte à Curiosité pour sa créativité. Avant de vous laisser partir, si vous voulez soutenir notre travail, on vous invite à aller sur e Utip. C'était Flo, Tom et Emilien pour Qu'est-ce que tu dis? Salut! Salut